Chers traders et investisseurs, lundi 1er juin, bonjour. Alors les marchés restent toujours bien orientés, mais euh, ne perce pas la deuxième résistance que nous avions visée il y a plusieurs jours maintenant, qui se situe aux alentours de 12 300. Et la limite de 11800 devient une résistance de plus en plus solide au fil des jours. Donc, patience et longueur de temps, mais nous ne sommes sûrs de rien. Les marchés restent optimistes, mais cette fameuse résistance maintenant de 11800 se solidifie un peu plus chaque jour. On verra bien si elle explose dans les heures ou jours qui viennent. Toujours est-il qu'il ne faut surtout pas, selon nous, engendrer de nouvelles positions de swing trading, que ce soit à l'achat ou à la vente, il vaut mieux patienter. Nous attendons des chiffres importants cet après-midi aux états unis à 16h et nous verrons bien s'ils influent sur le marché ou pas. Le day trading reste roi, il faut naviguer à vue.